Ils sont gantés de nuit, fardés de brouillard Ils courent sans alibi, ce sont les hommes en noir Tout habillés d'obscur, semblable à le ombre. Ils longent le bord des murs, restent dans la pénombre Ils vivent dans la brume, se nourrissent d'obscurité de noir, cerise, se, se parfume. Il leur faut la nuit pour exister. Je t'aime, je pense à haute voix y a pas de dilemme, je n'aime que moi Je ne peux voir personne, ils ne sont pas dignes de moi J'ai le jeu qui résonne en tout ce que je pense, tout ce que je crois Je chante l'égocentrisme blues Je vais le voir. ma chanson, ma chanson Centrisme bleu, non non ça s'invente pas. Ce matin-là, on est parti d'urgence, ramené ma mère chez le dentiste. Dans sa bouche Comme un vent de violence C'est d'enjouer les terroristes La salle d'attente était bondée De centaines de dents qui claquaient De peur ou à cause de l'air glacé Que le vent de panique installait dents de ma mère C'était pas du cinéma Là Une heure après vraiment crocs. Ma mère pouvait pas en dire autant C'est d'en attendre plus que leur bourreau Quand son tour fut arrivé Le dentiste lui dit franchement Vos douleurs je vais les stopper Mais il faut qu'on s'arrange Dans la rue du chat qui pêche, les souris sont des poissons. Y a un filet qui m'empêche de rentrer à la maison. Dans la rue du chat qui pêche, les souris ne dansent plus. Depuis que les passants se dépêchent en empruntant leur jolie rue. J'fais pas son du quelques fois Bien que me petit à petit ça sèche La rue où pêche le chat Dans la rue du chat qui pêche Je vois des fois d'interrogation Qui résonne quand la nuit pêche J Décide de poursuivre le piéton Dans la rue du chat qui pêche Se déviche aussi en la prépare Merci bonne soirée Merci bonsoir